Je vais vous aider la quatrième la, la, la, la, la, la lumière. Chaque week-end, de a une émission où il émission mission les réellement la solo na politique kaka, na biso les biso les avertis vraiment la na na mesani ko ko serfe ko ko, ko, ko, ko, ko ta na na biso te, si les avertis point net beaucoup beaucoup nakati kuna bo, zwape, ba video, mingi presque tout ça et beaucoup vraiment euh, orientation oh yo je ne tellement bel et qui des choses, vous avez des choses. Vous avez des choses. Vous avez des choses. Vous avez des choses. des gens qui avez donc, il y a aussi d'autres qui, qui hésitent encore, qui pensent que oui, Moni, par exemple, mission Politique, d'autres pensent que comme ils ont une mission Politique, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire passer le message, comment dirais-je, des dieux. Et pourtant, tu ne peux pas réussir dans la politique, réussir dans la politique, Soki. Euh, nzambas na a quatité. Y a un mot important pour comprendre que Nyon se mouto asa na a quatia moukili ao, et zan limite nango. Mandat présidentiel et mandat présidentiel, et zan limite nango. Mandat ba député, zan li, na limite nango. Mais mandat nzambé zan na limite, puisque nzambas a li éternel libéna libéla. Y a un mot temps, toujours ma camboe panabino, et zan réellement pour nako, me kape ko fumulabino sou sou maille, pour nabo comprendre que koten nito ali ko ke kende, puisque la Bible nous dit que donc personne n'a n'est-ce pas, Et pourtant, chaque jour, être 50 ans, 40 ans, 30 ans, mais tu n'as pas, dirais la possibilité, ou bien soit, tu es à Nangouya, ou à Nangouya, ou à ou à Nangouya, ou à ou à Nangouya, ou à ou à Nangouya, ou Combien de temps Zambé yango. Yango, ke, a yango. Il faut comprendre que, et a donc on euh, so a habité, été, qui il y a des gens qui ça, vraiment, il a que émission, que, que, Tine à souk'a à jouer parnaye, à jouer mission ouyo à partager ou na mouninga moussousou. So qui mouni na nga ou a mission et kazaki payan, a bon goli mot tema, mout ou a partage na emission, mission, a sali bousala moko nangay ou yo, nan ou sa la mission siko yo sa dire, donc o zaki informe nel kamogama la mou ou yo ebiki si bon mo yo ou pe si pe na mouni nga, na nga nga pe yepe a zi bon mo inzambé akou yo, puisque tu a fait la même œuvre ou nga na sali. Yango te osa lankat yam me dire pourquoi? puisque toi a facilité, pas quoi atteindre moukili bonjour mon ça c'est pas bien ce que tu as sur tu as côté ça merci na bandeau basanko même n'est-ce pas il y a bas vidéo tout ça la même nakati site internet qui met ça message y en y dernièrement a site internet na ça c'est que beaucoup mieux mais ça n'a malin beaucoup les pour comprendre c'est introduction pour nous comme que nakati les Youtube n'a pas eu de temps en temps. Et dans ce pays, merci d'avoir commis ça. Malgré bien que to les caca, je vais dire pas malgré bien que to les caca n'a pas chaîne. Moussous, mais vision n'a ou bien mission. Tout à l'ango et les averti D'où c'est ça, de temps en temps. Bouer à peu près visiter bisou n'a pas ta chaîne n'a pas Youtube les averti et qu'on a beau monde à la mission. D'un à l'onateur ou pas déjà et belle ou et à la catipé à site n'a pas eu. Y a internet. Euh, les avertis.net voilà les autres en termes moko exactement quoi question tout ni? malubi na tuni boy pas si na, na, lo, na, na, na yo et ou taka wapi na bandeli pas na yo et ou taka wapi yo ozola ndangaï ozala moana ozala mokolo ozala mwasi ozala mbali je ne sais pas mon la pembe to Je sais que toujours a besoin de Et et qui passi. Ça dit a manque n'est-ce pas? la catégorie donc donc donc a et et Utaka, taka ou à pied. basé dans un projet na bango. Bana dans ba un projet na bango ya il y a vie. Abana qui peut être le projet na 18 ans, 19 ans, 20 ans. Na habite ici a Comine à 40 ans. Projet doit so continuer. Mingi bazela projet là selon plan yanzambé, bien que plan yanzambé na bisotoyer, bal tout doko donc zambé jama ko yo plan aye. Zanzibar na plan aye. Na plan a e yebini ni ou bon sa po nayo yo e sengelika ka kaka pour coûter n'est-ce pas n'appliquez ambe de façon que c'est matérialisé batumik ba na on a projet ya y vie nayé mais tant que projet wana n'a kati nayé azo baté que projet n'est-ce tu peux pas n'est-ce pas euh, ko qui projet nayo avec ta force ou tes stratégies je la monnaie il je vidéo je que la suis dit que je nous dit que je suis dit que réussir à dit que je suis dit que je suis dit que réussir suis dit que je suis dit que je suis dit que il y a des gens oh, ok, à comment on a vu, puisque à puisque à gens a projet, projet les projet à dit à les gens ont dit ah oui moi, je me rappelle à l'époque, na, na, donc, Kinshasa, bat kende, mboko tobengi, lunda, je pense, je pense, Lunda, je ne pense je pense Lunda commerce, commerce, mingi man, kende kuna que que ba, okay, ba, diamant diamant, ba commerce. diamant e ba, la moko. ba, tuane, sabato, yo, ba luki Moutoua Sembeki, c'est difficile à, tot, à, à totaliser âge à 50 ans. Sans qu'il y ait Bela, sans qu'il y ait Koufa ce qui m'ému est à à nana moi grâce à coup fiter comment on a que à ko bela maladie moko si la kater c'est-à-dire qui si tok o elo ko o simbi et même le malheur moussuna katia bon na yo mais pourtant la bible nous dit c'est que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il elle ne se fait suivre d'aucun chagrin Chagrin cause la bénédiction en Zambé. Nous avons vu il nous marche pas nous la parole que Dieu alors ce qui monte euh, mon mon à bon goût pour monsieur Bonsecque, aujourd'hui n'est-ce pas, mbongo à bon goût dans soit ils prennent na escroqueries, soit ils prennent ndenge, bazako n'est-ce pas, que que dépouiller le peuple nzambe et puis après à court de la mafia, pour monsieur qui monte komi bon goût, luka, à zalo non la star, alinko l'inko kita suna sète, il va toujours n'est-ce pas garder capes à kolo. Nzambe a su gagner aux Ensemble nous allons danser. Moi, mon éternuissage, nous allons danser. Pour y être pas si hauts, on ne nous Et puis la par la grâce de Dieu, n'a su qu'accepter sa réponse. Dernier nous constat la pauvreté, mais pas si hauts on ne l'angoie. Parce que l'occasion se ouvre hier et donc est silaka ou besoin de la place ou tient ou bien silie. Chaque monnaie l'occuier, kangamie, aussi la société est comme est comme compliqué. Oh non, on no a belle maladie, moko la maladie, a il a il qui passe ya ce passe Libala, ce passe ya Kobota, ce passe Moussa, ce passe ya, ya os, dos, la vie, la vie, Tant que tu as dit que de as dit que tu as conscience, que tu as dit que tu as que tu as Est-ce que que que que que que Ozo mon, salena za ko Luca ko Mika ko Solana ndanga inde ko, bat o yo bazabo mengo ya rapide, ezabato yo n'est-ce pas? Bakena zela mo cousener na bandaye koloba. Mingi pe bazeli bo donc ba projet na bango, ba coufinon na katya Lilith ba projet coufinon na bango. Nga na nga naayi bi mois simoko Trop jeune, na na famille, je suis à famille à l'alamouki, a l'aloba vraiment, je suis le l'allia, à na je à l'allia, je suis à et puis je suis à l'allia, je suis na l'allia, à l'allia, je suis à l'allia, je suis à ça je suis à l'allia, Asale ça les locaux m'ont dit toi, les locaux m'ont dit, on a commencé à mutiner et cookies à nzambe, ou ayez le destin ayo, nzambe, ayez le destin ayo. Et on go na, ça importe à quoi les locaux yo. Moutoua, quoi a-t-il que non? Y a quelque chose de clair, destin ayo. Non, non, non, non, non, clair, destin, zala gater. Bon, nzambe, t'as quoi? Asa yo. Surtout ce so qui a yo, asa nzela ou ki gipona yo. Puisque destin ça quand locaux nzela, on a donc donc un don, don, don, placement quelconque alo esempo okitapo kompano makambo bandego na ngayi ngana ebitata muko oh, asa ki na mbongo ebele na kichasa mbongo ebele asa kufana epe ba na eba o limpi sangai kombo neza chibangu chibangu po mweni tango sana kati ya bandale kombo wana benga, bandale chibangu chibangu wana asa ina mbongo ebele ngana chumerapele menana asa ki mwana muke Aza qui mouninga papa na biso. Toke e panaye, aza aveugle, so, mis c'est c'est c'est déjà, aza monate. Mais aza presa ba commandement, misusu baza koko ye misusu bonabwe. C'est dit atika bandida belé biloko belé ai ai ko mais et ça bref n'a mutunyo so qui a et e fouti n'est-ce pas sacrifice wana tam kufi je suis chaise roulante Pouye, je pense à ça la chaise roulante tout ça et ça bah ba, donc bah euh, donc conséquence ba n'est-ce pas il y a mout au azeli et puis na soukami a n'est-ce pas mbekaye moko tango zimbongo na age moko na... Mbongwana, on a peu soit malade, soit, soit aveugle, soit à euh, la de sou pa e, pas si o zan lango, e zan la place où wo e méditer ko, ko sur message. Le message est que na butu na lali, question na yelinga na mutu, mais pas si n'angate. mais pas si y'a a ami, pas si on a mis Ya autre ami. Il Non, non, non, non. Nous asunga, na de nous. Nous na ya ya pole. Nous avons besoin de Lumière, Lumière avons besoin de nous. Nous avons besoin de n'zela Nous avons Oh, lumière nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. a avons ki mokili. Avant mokili, mokili il a fallu maintenant lumière Yanzambe est apparaître et Espr apparaître pour n'est-ce pas abanda ko mais avant Yanzambe avant la création top abana ko kela biloko abaki d'abord que la lumière soit la Bible nous dit et la lumière fut Ça dit dire lumière ndezali ezali debout n'est-ce pas il y a mot ça ko banda chantier il y a autant dans quoi on a une naissance courre émission au pôle et ça réellement dans cadre wana que vous avez un lien familial. kangama avez un lien, je veux dire, mais familio. kangama un lien, n'est-ce pas, ya a héréditaire. un lien, vous avez nzambete moi je te dis que yeshua lobi je suis le chemin la vérité et la vie lien, vous yahweh olandi yeshua nabo avez un lien, vous avez un na vous y y a un peu au sens de poil donc de poil mais ça vérité afin que bino reconnaître n'est-ce pas un bino de à 100% et très important très important tant n'est-ce pas exhortation Oyo. Et ça, la que, et ben, pas si Dès D'être le bien, Michel Ali, pas si na yo, et ou wapi. Le komi balé, ou et ça, la ben, da pas si Et ça, l'argent, le la gloire. Peut-être que ça n'est à 4 et à 5, mais je retiens deux choses. Je vais vous expliquer pourquoi je retiens deux choses. Donc dans le lobby, Mbongo l'argent et puis Nini la gloire. Pour réussir dans la vie, il faut que nous Alors quand vous êtes bien, vous temps que avez bien, vous avez bien, Après, Mbongo, c'est une petite gloire. Mais si vous avez bien, vous avez bien, vous avez bien, vous avez bien, vous avez Nan kouta jum bon gouté, nan nan nan pas jum gloire te, azo bounda nan po azabelo komi balé wana. Et puis après, il y a ke banzela mabé, a ke banzela mi kousé, po azabelo kouana. Exemple, on a besoin, obota. Si tu nan nan ba famille africaine, mo ba yaza kotiao réellement, panzi li kolozo obota te, puisque, au en fait, nan ba couple ming africain, soki mouta obota te, mais ce qui moi ça moi ça que de toujours tendance à dire a qu'il a la tymaine. donc -même, même ça, et pas moi si on dirait faute ou pas moi si stérile stérile stérile mais pourtant stérilité ça peut pas mibali sans que test, ne teste comment j'ai dire que moi si ce que ba a sous j'allais dire esprit dureté ça dit ça à qui est-ce que Moninga as que tu as de que tu que même problème ke yo. Tala je ne ah oui, comme ça, je ne des pas si on peut papa. Moi je connais des familles on ne peut pas dire, on ne on soit ou il y a un problème de santé. Na yo. Sali, bref, ke nom, le coup est là, même devant moi, si tu es prouvé mobile est un bon côté. Il y a un bon côté, il y a un bon côté. Il y un bon il y a un bon côté. Il un bon a un bon un bon n'a pas a un bon côté. a un il y un bon a un côté, il y un normal. Mais moi, c'est que nous puissance pasteur X, Y, Y, qui Sambe, Mouto, Mais À force, je ne le pas faux pasteur. ouana au avec tout pasteur mais faire. Ils ce qui n'a fait, on a donné un peu de que nous na moko a des nous ont On moko la On Alors, pourquoi dans le but d'abord, Bible il balaye wana. Tu vas y aller d'abord en bongo, l'argent. T'entends quand 1 Timothée chapitre 6 verset 10 c'est le but. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ah ouais. Donc Bible les appuisons la carte 1 Timothée 6 que Bolingoyambongo, lingon ya mbongo, ou bien, ya ngon provenance ya nyonso, ya pasi nyonso. Bolingoyambongo. lingon ya mbongo, provenance, to mousisa, ya nyonso, mouta anakata anakate Et ye. Bible ou biblé za kolobamakambo yo, baso, bon on a prophétie, mais bon on a vraiment que c'est sa expérience vécue. Il en a dans l'album il y vidéo, moi qu'on a l'objet. Avant Zambé à Pambo la moto, Zambé prépare la moto. niveau il y a il Pambole on Zambé coupe Pambole là. La bandeli. Avant Zambé à Pambo la moto, Zambé prépare la moto, niveau il y a le Pambole on Zambé coupe Pesaï. Ce qui nous a dit que nous sommes fiers, nous sommes sommes Puisque ce qui appelle cette bénédiction, a eu sans que passé par brisement. Tout le a gloire sans brisement. Et m'a à Libungi. Ou bien j'ai Mbongo sans brisement. Et m'a à Libungi. Nzambe a bongi sa camoute. A moutou. Avant que Moutouan a n'est-ce pas, bénédiction Nzambe. Il faut que mature pas nzambe. So Ce so, qu'on so, so, so, so, a mouana, ya mouke, Jamais n'zamba ko peso ba makambo yo zo luka obi makambo na niveau yaba yaba yaba mikolo ça dit n'zamba ko peso biloko o e bongi na kibomwana ça dit mili ka ya yabana, ya bana biskwipo na bana mais jamais n'zamba ko peso lokko e lekyo na na âge yo maturité na au spirituel c'est ça important ko comprendre makambo yo il y a quelque si se intimité c'est le but que bo lingo ya mbongo esa racine ya ma, ya ya donge a mabenyoso et puis le abi quelques ans en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Mingi, oh, bah, na possession en bongo, wa na, bah, n'est-ce pas, na gondima. Donc là, on commence déjà à voir clair, non? Passe na ou ta kawapi, peut-être na boulingu bongo. Peut-être pas se nou ta na boulingu bongo. Et, au sa roulingu bongo, Koul, bato ba kambongo, et d'autres regardent ma vidéo comment devenir riche. Ce qui m'a YouTube. YouTube Il y kombia, non, non, non, a YouTube qui a fait ça. youtube lelo tu ça. a tout ça. ça. Il ça. tout ça bien que dans abonné mais si tu a abonné tu pas tout jamais de te monétiser ni jamais jamais tu vas me dire que non on dit jamais jamais oui moi je dis jamais tout ça puisque na 2010 avant que tu compte dans la vision oh les tu 2014 j'avais déjà na chaîne tu monétisation à l'époque mais tant le monde ça esprit intelligence donc gratuitement pourquoi Puisque que alors que vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement quand tu dans donc 18 ceux qui à que Batumingi exemple T'as encore ça la bas vidéo, ce que c'est la vidéo avec titre comment devenir riche. T'as la nombre bas t'as la vidéo à Bongo. Pourquoi puisque tout le monde veut devenir riche et la richesse souvent est toujours n'est-ce pas euh, connectée avec de l'argent, beauju, Bongo. Alors à l'objectif non, quelques-uns donc étant donc posséder, ce sont égarés loin de la foi. Muta perdre qu'on dit manayer puisqu'attique on dit manam Bongo. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Tu as vu dans mon thème, tu as vu dans mon bongu, tu as vu dans mon bongu, tu as vu dans mon tu verras, dans mon politique, entre parenthèses. Tu as vu dans mon âge, ah, je suis poussé, 60 ans, 70 ans, 80 ans même. Donc, donc, donc, bah, poste. Entre-temps, il a de l'argent à masse, à bomba quelque part. il bon a la retraite, à, à, à, à, à une place ministre, député, après à à il a, on a vanité de vanité. Alors, ceux so qui ou il a dit, bon Bango oh, bah, il a dit, a dit, il a dit, a dit, il a dit, il a dit, a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a a dit, a a a se sont jetés eux-mêmes qu hein? voilà. dans bien des tourments. Tout le monde a eu mission international, dans l'âge 50 ans, qui a forcé à conserver un soukha pour un contrat. Mais jour il y a contrat, il signé un contrat qui a été Il Alors, tant que suis dit un il a répétition pour un contrat a un concert à contrat a C'est ça la fin. a Alors, si vous avez un bon, vous la Puisque Mbongo a l'État, par exemple. Yaki, yaki mdoumba, bako peso yango, mais apres a eu Mbongo a eu un gars a eu un gars qui a eu un gars qui a eu un gars qui a eu un gars qui a eu un gars qui a eu qui a eu un a donc biki la on bongo oyo sa famille ote, sa kaka, mais à quoi bon avoir beaucoup d'argent sans aider la famille Il vaut mieux avoir peu aider famille na, peur, na yo n'amo aux aux aux aux aux aux aux aux ba aux aux aux aux papa maman dépenser un d'une manière ou d'une autre. Et dans ce cas, il mabe Deuxième verset, tout a Hébreux chapitre 13, verset 5. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. »« Puisque l'argent, et ça, un serviteur, ceux qui ont comme un maître, na yo est si comme un Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit :« Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Bon, moi, na Timothée, na un Timothée 6, dans na deuxième partie y que et quelques-uns, en... donc quelques-uns. En étant possédé, ce sont tes de la foi. Mais en a car Dieu lui-même a dit je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Eli, faut penser foi pas nzambe. Pourquoi Puisque foi est pas de Tout ce que Dieu a, n'est-ce pas, prononcé pour na yo mutu, pour na Ako salango. Parce que yotan la fwa wana n'an Nzambe, Que même si yotan gosana zangile le million, avec 100 euros je peux faire vivre ma famille. Nzambe ako batte la paix d'abord di mana yo, dit fwa na yo, et puis aux bomen oyo nzamba, gosana pestiou na calcule selon, yotan gosana bia, contentez-vous de ce que vous avez. Oye koki na yo. Kou nou ke elega mingi, elega qui sankos. Bon, bon, donc, bo kan tsa na ebandel, qu'est-ce que je dis? Na lobi keu, nous d'abord, après avoir coup taillé yo, brisé yo. Souvent au lieu de la brisement, a n'est-ce pas? Niveau un par rapport à ce que tu dois faire avec cette cette cette bénédiction. Dieu ne peut pas te bénir seulement pour toi seul. Et Dieu te bénir, ne peut te bénir que pour que tu bénisses aussi les autres. Il y e a un talent qui est un talent qui est un talent qui a un talent qui est un talent qui est Bisengoto, bisengote, malamou, namisunaye. Et puis, nabom y y'a malamu, chaque jour. To continue à Donc, lecture. De Timothée chapitre 3, verset 2 le Car les hommes seront égoïstes, car les les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Alors, tu dit, dit que les hommes seront égoïstes. Et puis, de, de, de, deuxième partie, amis de l'argent. Tu es égoïste, égocentrique. Passe, nayez ou t'as gavé, puis... Peut-être qu'il y a, peut qu a égoïsme, nayo. Puisque tout le monde a amour de l'argent. Que ce que, a, ami de que tu as, amis de l'argent, c'est que tu as l'amour de l'argent. Or, la Bible nous dit... Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce qui est le m'a cest c'est c'est c'est comme dire on est égoïste c'est-à-dire égocentrique au titre au ta la ka yo moko kaka yo bonga yo za la bien famina yo te donc kaka yo mona a famille yo za na bongo soko ba tu ba msuba zyu bongo o mi ko peso motema le kunya ko mi ko ko soupçoné bango na ka ya mboka soko ça politicien o lingi ba msuba ba avancer te zyu bongo yo so mboka ko ngi po na yo yo muto mo na 4 milliards 5 milliards mais entre temps bu djambo za 4 milliards mais yo moko ko na 4 milliards na ka ta compte na yo me ko c'est ça l'égocentrisme c'est ça l'égocentrisme politicien à Ouchoukoufa député à Ouchoukoufa en Afrique du Sud bon bon mais qu'on peut aussi imaginer donc carte n'aïe bancaire exemple je suis qu'un minute moi moi de passe n'aïe ouabeta carana exemple nan nan minute bandeco et l'ancor mo coté na mo ki li a wa is important koleka l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, zamba ko bate la bon mo puisque zamba on a besoin à utiliser yo même pour aider koé pauvres. Comment tu ne peux pas penser à d'autres gens au penser qu'ana yo mo ko? De l'anciobah au combien à 60 ans, 70 ans, aux anes mo bon Mais tu veux toujours être présent. Tout cela maintenant ils ont joué l'âge, na yo ils ont joué, ils ont perso bani ba stress après au coup fipotiki amou. C'est ça. La conséquence. Dans les derniers jours, au dernier jour, les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Et Mbongo aime Mimaka égoïsme. Pourquoi? A ton pessim ou tout 100 euros, il y a un million. C'est égoïsme. Aux -ce ans, 7, 8, 9, 10, banda ou que belé belles. Belle. Mais il y a foutre là. Il y a un décor à bandikumbu bandikuru pasakala na kata na kata au quatre égoïsme bona sa na pesa oui bien sûr pesa bien sûr pesa ba ba ba est-ce que la nature ne vous enseigne ne vous enseigne elle pas yoso famille royale pauvre imagine famille parce que oui, tu me diras que oui, j'ai tout fait pour la Bangor, pour progresser. Oui, je comprends, mais ne te lasse pas de faire le bien, puisque ma lame, bohame pour la gater, C'est pour peu pour la gater, gater, gater, gater, gater, gater, gater, cest gater, gater, gater, gater, gater, gater, égoïsme tu veux plus descendre, l'inquiété ou quitte à sousobiner aux agalikolo, donc moutnios tu es comme ça, ça, comme ça, bah courbette et pas n'ailleurs. C'est malheureux. malheureux. Autant blasphémateur, rebelle, ingrats irréligieux. Ça me passe à souster puisque tu as tout, non Tu n'as plus besoin de Dieu puisque tu as tout. Donc bref, mbongo mot. Et ça l'un il y a, il y a élément. Et, donc, et puis, pour euh, l'exemple de bon Luc chapitre 16, verset 13, le solaire donc le riche et son économe Il est ça que le a 13, Luc 16, 13. Donc, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il aïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un. Et méprisa l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Oh, maman, elles allaient attribuer un esprit à bongo. Tout le monde a dit qu'au kangama n'est pas maître et mes balais. Ils seront qui Amis de l'argent. On a deux Timothée. Trois. Amis de l'argent. Ça dit, tu ne peux pas être ami de l'argent et ami de Dieu. Ou serviteur de l'argent, serviteur de Dieu. Non il y a serviteur qui oh yo vie il y a vu nuance hein? vie il y a matu vu la faux serviteur serviteur oh, lingi qui il faut, il faut être riche il faut être riche, il faut être riche comme l'autre ici Nani Raoul Wafo. Alors tu as là il y a Bentley, il y a Mbongo qui y a yaye, ce qui est ayibi il est pas pas pas à dans la cathédrale de l'église à Juba, bah influence les collobas, tu as compris que concevoir tout financièrement pour mon père banni ba Mbongo pour lui, il commence maintenant à prêcher aux gens qu'il faut être riche, il faut vouloir être riche. Mais non, mais non. La richesse c'est Dieu qui donne. On ne devient pas riche puisqu'on veut devenir riche, puisque ce que je suis riche sans pourtant que je a brisé, yo, un tourment Donc, quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas en même temps aimer l'argent. Et c'est impossible. Maintenant, ce que tu as donc point 2, la gloire. La gloire de ce monde, il rend tout aveugle. Il rend tout sourd. Si je peux me donner des conseils à conseil. que je suis en train on peut se conseiller d'avoir assez. Et puis, il y a un bon conseil, puisqu'il ne veut pas. tellement de Or, même au matin, tant que souffle la vie, ce n'est pas, pas, pas à, sous ton contrôle. pépé, C'est comme du vapeur. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est si encore voilé, il est voilé pour oh, ceux qui périssent. comprendre on a ça. on a aussi dans YouTube. Tu la lettre et il donc un maître à temps, un maître à circonstance. au majesté, au commis tout ça. Comme quelqu'un qui dira c'est la vie que j'ai rêvée. Bahé banai, wow, wow. Et au boss ça que nakatia mukilia monde ouais allait y oyo informatisé, oh yo. Na buso ba ne ba baé mingi na buso ba kena makambabia. De gens qui font des choses donc sérieuses, bahé baniku doute. Bon bon, mitu na gati Facebook, Mark Zuckerberg. Bon, mona sa la vidéo na gati na YouTube. A la besoin na gote. Pourquoi Puisque, bien sûr, ce n'est pas exemple la spécialité que nous avons muta Non, non, c'est un exemple par rapport à la gloire, par rapport à la combo, par rapport à niveau, la bien sûr. Jamais, que ça ne pas, je ne pas, ne pas, je ne pas, je ne pas, des gens qui Congo, Congo, ba banzembo, banzembo, na, na banzembo ba eh, oh, azo pour les incrédules dont les dieux de ces siècles l'aveuglent l'intelligence. T'as on a ça Koloba à Minguabi mais oui Mahamat ouais bien au déjà mais quoi est-ce qu'on a problème c'est ça le lande malamo. Nzambi amoki le oh la kangibino misu. N'habibi que gloire amoki le kangaramiso kangaramatoi. C'est que je dis aux autres kangos mais aux autres linga ko attention kanchanté. Aux autres préfèrent on t'a la vidéo à trois heures sur la politique sur le film, mais vidéo, pour toi, ce n'est pas important. Dans la vidéo, j'avais dit ça. Moi, je ne fais que ma part. Dans le, dans, dans le Dieu de ces siècles, aveugle l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller le, la, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc, but nzamba mukili nzambongo nzabomengo ali e, e, e, e, e, e, e, e, donc le et est cangué tellement mis au cas au commis au uh, commis je sais pas au commis majesté pourquoi puisque nzamba mukili donc le, donc le diable en même temps qui est derrière tout ça a cause de façon que yozo aux arabes babylouk wana au splendeur asplandor et gloire nzambete. et puis te contredire que nous nous nous, nous pressons pas nous mêmes c'est Jésus, c'est Jésus-Christ Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au, donc du sang de ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire des dieux sur la face de Christ. Je vais a dire, même pas, je ne pas même pas, je pas, je nous avons une vie, tout ça, message à prospérité. Non, non, non, non. Tout est directement dans mon thème. Gloire à mon kiloyo. Et comme je le dis, je suis à mon côté. Puisque une gloire qui n'a pas, qui ne vient pas de Dieu, ne peut t'amener qu'à la mort. Pourquoi Au comment orgueilleux, au comment hautain, au comment fanfaron, au coma moukmocosadi. Nous avons préparé la gloire. Il y a un gens qui préparer. le pays. Nous avons vu la vidéo, nous avons vu vidéo par jour 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 views. Mais oui, c'est bon, ça. Est-ce que Paul a été la vidéo Paul. Mais Paul a hérité le royaume. Est-ce que vous avons été dans la vidéo etienne a hérité le royaume est-ce que à les radio À les à non c'est pour te dire que non tout ce que tu fais si tu le fais pour toi-même ne sert pas ça pour la quantité alors évangile tu as l'évangile tu conscientiser conscientisé l'andangaie parce que nous vous tapez donc non non non non non et talabaninga. Verset à sous quelque enracinement ça passe, sous quelque enracinement que ça na na na na na na na na na à na na na na na faisaient pas à dans la crainte d'être na de la à il y a d'autres gens qui me suivent en ce moment. Peut-être que tu es en train de me suivre avec une personne. pas à Mais, au cas où, tu ne sais koloba, puisque église, c'est qu en que vous bango ensemble et alors ce que chef y a donc chef même il y a il y a ensemble le qui peut-être la synagogue synagogue il y a bâtiment tapis rouge c'est pas ça qui, qui va te donner la vie éternelle bande Et ça il faut comprendre que Nzambe alingaka le kou maison n'est pas naï. Mais bato bato il monde na 43 ça dit Jean 12 43 lobby car ils aiment donc ils aiment donc ils aiment, ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ba lingi donc bato ba pessa bango le kou wo le bango pessa le kou n'est pas Nzambe. C'est ça ce qui fait des fois, le nom de Moussoussou. à la carte. cest à dit, quand tu es suivi un message, tu es peut-être quelque part pasteur. dans le pasteur peut être que je suis Olanda Bissot. N'a que Ming Ming Bollanda Bissot, difficilement, puisque vous pensez que nous sommes en train de vous combattre. Or, oh, ce n'est pas ça. Tu à Bino la vérité. Et nous, nous, nous, nous voulons que Bino peut sauver le cas de bisso Tu es comment sauver? L'église, n'a pas voulu compromettre. On n'a pas voulu faire les choses comme d'autres le font qui est pas sujet système qui le système sujet système mais tu te retrouves dans la carte de ma cambo dans la colo. ne un Donc, je ne pas Imagine-toi qu'un jour au lobby, il y église. Moi, je connais un frère. Il avait une église. Après un jour comme ça, il y une église il y aura plus de dix, mais côté, donc, mon nom, tout le il Et puis après, plus tard, il y réunion de prière, il y a prière sans la structure, neza, neza, et so, Pourquoi Puisque ce qui est un il faut penser à vision autrement, dans sol de tarse, a na vision mission, mais il de il joue à péché direction, à péché directive à péché mission à Sika. Parce que, au-delà pasteur, peut-être que tu crois en Dieu depuis 1980, 90 2000. Nous sommes à onini. à Ounini. Peut-être à de l'autre côté, comment peut-être pasteur, puisque tu as tellement bien servi aux côtés, n'est-ce pas, d'un autre pasteur, au Bengi Papa Nayo, ton mentor. Et puis, il peut récompenser la commission de pasteur. Mais est-ce que tu es sûr que ce que tu fais, et ça, madame, il mis en zambé. ça, il autant de Imagine-toi, le bique, oui, qui frère Tu sais, tu tu as en Tu tu Pourquoi est-ce que nous sommes devenus comme ça Et tu en que Dieu peut faire pour toi, ce qui est le tiki qui a mis en zambé. Alors, quand tu au côté enfer pour rien. Pas si et aussi la Solution. Solution pour ne pas si et sila ici. Dans le but, tu ce as comme une solution pour ne pas si et sila ici. Pour une mission comme une souka. Jean chapitre 6, verset 27. Et le Bible. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le le Fils de l'homme vous donnera car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Bon travail, t'es pour la Bible, pourquoi amoukili fufu l'ose madessu non? Où on est ça, la que vous pose là? Nous vous travaillons pour la Bible, oh écoute, il vous met la séco. La parole, l'Évangile, l'amour, la paix. La patience, l'amitié, aimer Dieu, faire l'œuvre de Dieu, avancer. Et voilà ce que vous avez fait. Et ce vous avez vous Vous avez fait. Vous avez Vous avez la sécurité, Vous avez fait. ne avez Pas Vous sécurité. Vous avez la Vous avez fait. Vous Vous de, donc, quand tu dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, le Bible. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Ne cherche pas seulement de l'argent. Par rapport à Jean c'est le lobby. Ne travaille pas seulement pour cela, pour, pour, pour, pour, la, nourrit, pour, pour la nourriture. Non, non, non, non, non. Je travaille pour le royaume. Travaille pour le royaume ou chercher le royaume, c'est-à-dire être donc part de ces royaumes, c'est-à-dire en train de faire ce que nous faisons, prêcher l'évangile pur, aider le pauvre, euh, euh, assister les, donc les malades, les, les prisonniers, les veuves, les orphelins, faire l'œuvre de Dieu, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qu'on a d'abord, au lieu d'abord le royaume à le royaume commence ici bas ce que je fais je fais l'œuvre du royaume et nous avons besoin de, de, de, de, de, de, de prédicateurs. Nous, nous, nous avons besoin de chanteurs qui ne chantent pas pour de l'argent. Tu avons besoin, de tu ça Pour David en David a David a concert payanté. David a Pour bien que mais il faisait de tout son cœur pour na kou misaka nzambe Et yo ozo David. Je lève mes yeux au quelques têtes. Ce qui monte ou soit ils ont bougé. mélodie en action, la cagette YouTube vidéo nae, ba bloqué en go. Oh non, ils allient nini. Donc, donc droit d'auteur. Vous amouibbe, il ont besoin de le Je pense que tout le monde a Donc, uh, il faut à la alakas, madame Namiswanzambé. Romains 14, par exemple, le 17, le Biwa trouve la soukka, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, bon, donc, chercher le royaume, c'est ro, pas me dire que non, c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, bien que commandement, mais ce n'est pas le sens où il mais vous dire ça oh, que non pasteur donc plutôt zaki frère les ou comme pasteur les metondi oh donc c'est qui travaille l'hôtel mange à l'hôtel on est mouillé on gourmandise alors il faut que vous qu voyez que non mais il y comme plus justice paix joie oh oh oh oh oh oh deux travailleurs toujours. Mabesa, Bébé, les Petra Koloba. Bon, tant aux Zakie et tout bon ça qui avons les coquilles déjà. Na senga na yo yo oyo oyo kinguai. Ce qui peut-être, Mabushu na l'obat par la psychiatrie, na salle erreur moko boye. Ou bien na lobi loko moko oyo monique comprendre bientôt comme l'abissau. Donc ça, on a des coupes sur réponse. dans le bibo continuez qu'on visiter bas site na abissau. Nous avertis point net. Et puis na Nabiso les avertit dans la carte YouTube. Vous avez vous avez un combo vous avez frère a vous so tout ça. Vous déjà Zamba Vous avez Vous avez Vous avez